Total Impro Total Impro non, non, mais... <rire> Moi c'est Total Impro, dans mon programme vidéo c'est toujours l'impro Bonjour les amis, je suis heureux d'être aujourd'hui avec Marilène, Marilène Oui. Vous la connaissez n'est-ce pas ne... Pas tous ne me... ne me dites pas que vous la connaissez pas Pas tous Non je pense pas, bon. les Lorrains, oui les, les Belges les, les Lorrains et les Belges Alors les <rire> Belges, non, vous savez quoi Je suis avec Marilène et Marilène est quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais adolescent. Marilène, oh, qui, qui, qui était bien entendu animatrice sur RTL Télévision, eh oui. fin des années 70, 80. Oh oui, Ça fait bientôt 40 ans de carrière. Hein. Oh là là oh voilà. oui. Tout ceci ne nous rajeunit pas. Et vous voyez donc. Marilène était quelqu'un qui faisait partie de ma famille audiovisuelle. Mmh. On regardait Citron Grenadine à l'époque. Oh là là, ça ne rajeunit, hein pas, ça ne rajeunit oui. pas, mais voilà, tu as fait partie de ma jeunesse. Vous, les amis belges, qui avez connu en effet ces émissions Citron Grenadine, c'était Marilou. Et ce sont voilà. de bons souvenirs. Et ce sont de très bons souvenirs. Voilà, voilà c'était la chaîne que je regardais parce que justement, <rire> tu étais pétillante et, et, et d'ailleurs, regardez, elle l'est toujours, oh, toujours. Je fais beaucoup d'efforts pour ça, mais rien que de te côtoyer, Michel, on a déjà plein d'autres positives. <rire> Merci beaucoup, mais j'avais envie de vous dire. Cueillez la vie comme elle vient. Ouais. Voilà, Marilène, on, on s'est rencontrés il y a six ans, on vient de se rendre compte que ça fait, fait six ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et on aurait pu dire, voilà, Marilène, on s'est rencontrés sur Facebook. Euh, je ne sais même plus comment ça a commencé. Euh... Ben sûrement à travers Internet, comme voilà, ça. Voilà, exactement. Et, puis, euh... et, et, et voilà, on peut parfois penser que les gens sont inaccessibles parce que ce sont des stars, <rire> des vedettes, oh. etc. Et Marilène fait partie de ces gens qui vous donnent envie de croire aux anges parce qu'elle-même en est un. Oh là là, quelle belle formule Mais, Franchement, oui. Mais, je crois que les gens qui ont en eux cette part de positivité se reconnaissent comme on s'est reconnu. Et c'est tellement un bonheur de le partager et aussi de l'offrir aux autres. Oui, exactement. Donc voilà, partageons, partageons, partageons. Et là, on en voit plein d'embruns, marins. Exactement. Et plein de bonnes ondes positives. Croyez en la vie et soyez heureux. Moi, j'ai plus rien à dire. Je juste <rire> montre, vous à montre qu'il y a Oh oui, volontiers. <rire> <rire> et voilà. ce bisou, il est pour moi, je ne vous le partage pas. Mes amis, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir. À <rire> bientôt.